Tiens, Annabelle, t'as pas un coup de cœur musical en ce moment Ah, si, si, j'ai un coup de cœur musical. Il s'agit de l'artiste français Féloche. Euh, Féloche, euh, bah, je connais pas énormément de chansons de lui, mais il y en a une euh, qui m'a énormément plu, euh, qui s'appelle El Silbo. Alors, El Silbo, c'est espagnol et euh, ça signifie euh, sifflement. Et en fait, euh, avec le clip, on peut bien euh, plus réaliser euh, de, de quoi ça parle. Euh, en, en gros, c'est Féloche qui parle euh, de l'île de la Gomera, qui est euh, située sur les îles Canaries. Et il explique que les habitants de, de cette île utilisent donc El Silbo, un, un sifflement, pour communiquer entre eux, donc voilà, dès qu'ils ont besoin de communiquer, ils sifflent, ils chantent comme les oiseaux, et ils arrivent à se comprendre, et ils se retrouvent entre eux, voilà, et c'est très, très, très beau, c'est un peu poétique, ça rappelle les voyages, donc c'est un bel hommage à cette île, elle me plaît beaucoup. Voilà. Ça donne vraiment envie d'écouter la chanson, Tout merci beaucoup. Il faut l'écouter.